Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> oh, oh, Fais bisous. Uh -huh. Fais bisous. Fais bisous, c'est connard. J'ai rien compris. Fais bisous. Oh, oh, Fais bisous. Oh, oh, Fais bisous. Oh, oh, Fais bisous. Oh, oh, Fais oh, oh, bisous. Oh, oh, Fais bisous. Oh, oh, oh. Fais bisous. Oh, oh, J'ai rien compris. Ça qui se fout. Pas seul là, si tôt ta voix part entre Il c'est pas l'auto-gauche Dans la joue fais-moi un bisou Fais ses dégôles, pas de violence Pour mon petit cœur tout mou Tu te fais la bagarre, moi je te donne du love en bas Je te mets en PLS Comme Tago quand je j'lui donne de la tendresse J'te parle d'une pression tes lèvres sur ma joue Fais pas ta balle, tringale Et approche ta vilaine, je boue Fais bisou Fais bisou Fais bisou, fais bisou. Oh oh fais bisou, oh oh fais bisou, oh oh fais bisou, Fais bisou, ouais. oh, oh fais bisou, fais bisou, oh oh fais bisou oh oh oh oh Et des câlins tout doux Ooh. Car tu es bougrement vulgaire, vulgaire Tous mes cassures ont tu prospères Tes testicules Tu peux faire ton petit fragile, euh bonjour bonjour tout le monde T'inquiète on va faire des gros câlins virils Pablo, est-ce qu'on va Avec ma bande calme, on si dit les doudous Vas-y demande, 6 heures du ma perquisition On est pépouze, on, on est mignon. Pas ta t'as l'air bête Vas-y, fais pas ta princesse Fais bisous, oh oh, fais bisous, oh oh, fais bisous, oh oh, fais bisous, ouais oh oh, Fais bisous, oh oh, fais bisous, oh oh, fais bisous, oh oh, fais bisous, fais bisous Fais des calants tout doux Fais bisous, fais bisous, fais bisous Allez, vas-y, fais un bisou Fais bisou Fais bisou Allez là, vas-y, fais un bisou Allez, un bisou, là Oh, oh